Susy si était de la première catégorie Il ne faut pas la croiser en plein bouillard. Elle avait vraiment le bon je ne sais quoi Qui te faisait direct partir en couille Elle te distribue ses injures trois par trois Juste avant l'instant qu'elle ne te dépouille. Voyez-la, santé comme un stesse À finir et c'est pour ça qu'à la dernière aventure, au décor voulu d'un bien vilain soupir, trop bien arrosé pour laisser l'armure, pas la peine pour elle de te prendre au lasso pour te